j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi. Alors avant de commencer cette vidéo qui est assez particulière, comme je vais vous l'expliquer, je tenais à vous remercier vraiment de tous vos commentaires, toutes vos remarques, vraiment super gentilles, super agréables, super sympathiques, ça me fait vraiment très très plaisir. Sachez que je vraiment j'essaie de lire tous vos commentaires, j'essaie je, aussi d'y répondre à tous. Il y en a certains, je ne peux pas répondre parce que j'ai pas forcément la solution. Hein. Donc, parfois, euh, bah, je préfère ne rien dire que de vous donner des faux espoirs. Mais en tout cas, sachez que pour les personnes qui, euh, qui ont des difficultés, vous avez vraiment toute ma compassion, toute ma compréhension. Et je fais surtout allusion, évidemment, à la dernière vidéo qui a été bien accueillie, qui n'était pas facile à faire euh, concernant les effets second, voilà, de l'injection. Bon, c'est vrai qu'on a tous euh, des, des parents, des, des gens que l'on connaît qui se sont fait injecter, hein, moi-même d'ailleurs, hein. C'est triste, c'est comme ça, on est obligé de vivre avec. Et malheureusement, peut-être de penser que nos parents, nos amis, eh bien, auront des problèmes dans le futur, du fait de cette fameuse injection. Bon, on va clore le sujet. En tout cas, ça c'est que vraiment, je pense à vous, à vous tous, à vous toutes, et que je comprends vraiment ce que vous ressentez. Voilà, alors, aujourd'hui, oui, vidéo particulière, pourquoi parce que je crois que personne n'a vraiment évoqué les conséquences de trois choses. Alors, j'ai pris mes petits renseignements. La première chose, c'est qu'on a 60% de la population mondiale qui a été injectée. 60% qui a, qui a donc son schéma VAX complet. Gardez ce chiffre en tête. Ensuite, on a la fameuse guerre avec l'Est. Et ensuite, on a, alors que pour la France, 600 milliards de déficit. Vous voyez que j'ai pris mes chiffres entre 2017 et 2022, dont un tiers est imputable à la fameuse injection, donc le coût des vax. Bon. Alors sur l'Europe, je ne sais pas. <rire> Mais bon, ça ne doit pas, pas, doit pas être mal non plus. Ça va être aussi en rouge. Alors pourquoi je vous dis ça Eh bien parce que si on prend chaque fête séparée, déjà, ce serait catastrophique au niveau des conséquences sur l'Europe, mettons. Hein. Bon, je ne vais pas m'occuper du monde. Déjà, déjà sur l'Europe, mais là les trois à la fois, c'est pas possible, il va se passer des choses. Bon. Et donc moi je voulais voir les conséquences, alors je vais essayer quand même de cibler la France, parce que bon, c'est quand même la France qui m'intéresse, mais à mon avis ça va toucher l'Europe. Hein. Donc quelles, quelles vont être les conséquences pour nous, dans notre vie au quotidien, de, du fait qu'on ait donc 60% de la population euh, donc mondiale qui soit injectée, le fameux conflit avec l'est et vous savez qu'on a déjà des problèmes énergétiques, hein, bref et surtout surtout la monnaie, la monnaie, la monnaie qui a été euh, imprimée, euh, voilà et qui continue encore d'être imprimée parce que il n'y a pas que l'injection qu'il faut financer, il y a la guerre. Sans parler de tous nos hommes politiques qui vivent évidemment des, des déficits, hein, c'est-à-dire que bah, eux aussi il faut les financer, euh, voilà il ils coûtent cher, ces gens-là. Bien. Alors, par quoi ça va se traduire Alors, évidemment, je, pas, je, pardon, je ne prétends pas avoir toutes les solutions, toutes les réponses. Mais déjà, est-ce qu'on peut essayer de voir avec la voyance par quoi ça va se traduire euh, pour nous Alors dans les prochaines années Donc là, je vais peut-être prendre le grand grand jeu. Toujours le Dixit. Hein voilà. Donc, la conséquence de ces trois fêtes hein, que j'ai rappelées... Comment ça va se traduire On va essayer de voir si on avoir des informations. Et puis voir aussi, évidemment, par rapport au conflit. On va déjà commencer par ça, d'ailleurs. Hein ah, il y a les enfants qui sont retournés, vous voyez. Déjà, il y a une première réponse. Les enfants. OK, on essaiera de développer ça. Ce qui me vient en tête, c'est que euh, les enfants, pour moi, c'est euh, évidemment la natalité aussi. Qu'il va y avoir un problème à ce niveau-là très certainement. Ça, c'est la première chose qui me vient. Bon, ça, c'est pas un scoop. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des enfants qui vont être malades. Bon, ok. Alors, donc, il faudra protéger les enfants. Euh, donc, on va déjà regarder. On va, on va, déjà regarder par rapport à la, <coughs> pardon, à la, au conflit. Tu gardes qui se retourne encore. <coughs> Excusez-moi. Alors, quand je commence à avoir du mal à parler, c'est que je vais peut-être révéler des secrets. Ça m'arrive souvent, cette histoire, euh, d'avoir des petits problèmes de voix. Donc là, il y a une tromperie. Et là, il y a une urgence qui peut passer par des choses un peu industrielles ou chimiques. Bon, pour l'instant, j'en n'en sais pas plus. Euh, oui, donc on va déjà regarder le, le conflit. Est-ce que Vlad va gagner cette guerre hein, Voilà. On va déjà regarder ça rapidement. Et puis après... On verra les conséquences. Ah, j'ai le joker encore qui s'est retourné, décidément. Ouais, ça, c'est les surprises. Hein. L'imprévu, les surprises. Alors, au niveau, justement, du conflit. Je me demande si je ne vais pas te prendre le, le, le tarot pour ça. Attendez, c'est peut-être plus précis quand on a juste une question. Ouais. est-ce que Vlad va gagner la guerre hein Comme ça, on aura vraiment notre question. Euh, oui, non. Voilà. Alors, est-ce que Vlad va gagner la guerre contre bah contre le hein, temps contre l'Europe aussi qui s'est plus ou moins engagé dans ce conflit euh, ne serait-ce qu'en soutenant euh, l'Ukraine avec la duraison d'armes etc etc hein. donc et puis avec les sanctions évidemment alors on a le trois de bâton la force ouais et, et la force bon donc là les choses ont bien progressé déjà et la force, c'est euh, éventuellement l'armée. Hein. Donc, les choses continuent, si vous voulez. Hein. Et puis là, comme je suis du côté de Vlad, bah, ça veut dire qu'il a pour l'instant la force pour lui. Ok. Alors, est-ce qu'il va gagner cette guerre On va regarder un petit peu. Hein. Puis après, on verra pour les conséquences. Hein. Il faut faire les choses dans l'ordre. Alors, il y a un poids, un stress, un fardeau. Ok. Il y a des, des, plusieurs possibilités ici. Le roi d'épée, je pense que c'est lui, hein, le chef de guerre. Hein. Ça me paraît logique. Et le roi de coupe, alors, amusant parce qu'il y en a un autre en face, mais qui est un homme qui est beaucoup plus faible, éventuellement. Donc, ça se joue bien entre deux rois. Il y en a un qui est plus faible, ouais. Alors, est-ce que c'est Joe On peut voir, on peut, on peut essayer de voir. Euh, pour, en tout cas, pour l'instant, c'est lourd, c'est stressant, et il y a un fardeau, bon. Alors ça me dit pas s'il si va gagner. On va regarder si Vlad va gagner. Hein, pour l'instant, je reste sur l'événementiel. Ah bah écoutez le soleil. Hein. Ouais. Ici. Si... Alors, sur le, le, le roi d'épée que j'ai qualifié de Vlad, hein, c'est le soleil. Et sur l'autre, qui est plutôt. qui fait penser plutôt à, à Joe parce qu'il est quand même plus faible. C'est le 8 d'épée. Donc là, euh, c'est plutôt une situation que l'on ne veut pas vraiment clairement voir, et dans lesquels on s'enchaîne, alors qu'on pourrait, en fait, interrompre le conflit, si on le voulait. Et là, c'est perturbation, mais éclaircie. Donc les choses devraient, pour moi, pour le roi d'épée, qui, comme je viens de le dire, Vlad, qui représente Vlad, les choses pour mon, pour, euh, devraient, pour moi, tourner plutôt en faveur du roi de l'Est. On va dire ça comme ça. Hein. Et que l'autre, là, bah, bof, hein. En plus, les choses qu'il ne veut pas voir, pardon, qu'il ne veut pas voir, ça me fait un peu penser aussi éventuellement à son état mental. Hein. Alors, c'est n'est pas toujours la signification de la carte, hein. mais là, je l'adapte un petit peu. Puisque vous voyez là, il est entouré par la lumière. Hein. Et euh, avec les yeux bandés, eh bien, eh bien, il ne peut pas voir cette lumière. Donc, il y a vraiment un aveuglement quelque part ici. Hein. Alors, je rappelle pour les spécialistes du tarot qui m'écoutent que le tarot doré que j'utilise de... Euh, je je toujours son nom, attendez, Siro Marchetti, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Siro Marchetti donne des interprétations qui peuvent être un peu différentes de celles que vous connaissez. Hein. Donc, euh, ne me tombez pas dessus en disant que c'est pas ça. Euh, voilà. Donc, euh, simplement pour vous dire. Hein. C'est un peu un tarot pour débutants, si vous voulez. Bon, donc... Je pourrais arrêter là, hein, simplement. Le soleil est là. Donc, c'est plutôt lui qui, euh, qui semblera avoir la victoire avec le soleil. bon Et lui, là, on bah, va regarder. Poucho. Alors, le chevalier d'épée, bah, il va continuer quand même. Hein. Il continue, hein, le chevalier d'épée. Vous voyez, le chevalier, hop, il brandit le glaive. Il continue à se battre. Le valet de denier, il va y avoir des conséquences certainement financières. On va rester là. Lui, il va avoir toujours des oppositions, c'est sûr. Et mais bon, il va continuer à faire preuve de détermination. Bah écoutez, satisfaction. Hein. Bof. Bon, enfin bref. Donc selon mon jeu, je dirais que Vlad aura certainement la victoire. Sur euh, dans ce conflit plutôt. Hein. Et comment ça va se traduire pour euh, éventuellement pour l'Europe ou pour l'OTAN, cette histoire? Bah très mouvant. Très mouvement, très mouvant, pardon, très très illusoire, très instable. Voilà, irrévase. Ils, ils sont dans la lune, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas la réalité. Ils continuent de hurler à la lune, mais ils sont déconnectés de la réalité. Donc, ça risque d'être la cata. Bien. Alors. Je pas tout à fait, euh, évidemment, la, la, la fin la fin des choses, comment ça va se signer au niveau des conséquences pour l'Europe, pour les États-Unis, etc. Hein. Mais selon mon jeu, c'est quand même Vlad qui a les cartes, les meilleures cartes en main, c'est le cas de le dire, avec le soleil. Hein. Après, ça peut durer. Hein. Moi, j'ai dit euh, plutôt vers l'automne que ça pourrait s'arrêter. Mais si ça se trouve, je me trompe. Et si ça se trouve, ça va continuer. Hein. On n'en sait rien. Bon. Et plus ça continue, plus les conséquences pour l'économie, je ne vous apprends rien, sont catastrophiques. Alors, maintenant, on va essayer de voir. Donc, les trois fêtes que je vous rappelle. Hein, la, la, la, enfin, pas la moitié, non, non, 60%, c'est plus que la moitié. 60% de la population mondiale qui a été injectée avec le schéma complet. Donc, c'est les trois doses. le, la, Donc, la fameuse guerre que l'on vient d'évoquer. Et évidemment, la planche à billets. Quelles vont être les conséquences pour nous Alors, France, hein, surtout la France. Voilà, on va essayer de voir. Allez, on y va. Alors là, j'ai des tromperies, pardon. Je voyais le petit renard. Et là, attendez, un peu difficile à tourner le jeu. Là, j'ai le feu. Alors, le feu, pour moi, c'est la guerre. Hein, vous voyez, oui, les flammes, les bâtiments qui s'écroulent. Je pense que vous voyez bien. Et, et donc, avec, une, encore une fois, une manipulation. Ah, il faut s'attendre à des choses assez violentes. Qu'est-ce qu'il y a en dessous il y a les reptiliens, oh là là, ils sont toujours partout ceux-là. Hein. Et en dessous, il y a juste l'Europe, hein. je ne sais pas si vous voyez aussi. Il le jeu est à l'envers, bon, bah écoutez, ça arrive, hein. hop. Voilà, donc il y a l'Europe, hein, les... qui font un peu les... les ânes ici, puis il y a les petites étoiles ici. Il y a la tête de mort, enfin bref, il y a, il y a tous les cas de figure hein, dans cette Europe, hein. avec les bureaucrates, et avec le chapeau melon, et puis le... le... Qu'on appelle ça déjà Le haut de forme, hein, c'est ça, hein. Bref, donc il y a nos reptiliens qui sont en action, ici, destruction. En dessous, ben, il y a un exode, à mon avis, il y a la pauvreté. Et puis, il y a beaucoup d'insouciance aussi. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils continuent. Bon bah, ben, On va vers un exil des peuples. Alors, c'est euh, les gens qui partent, c'est aussi les migrants très certainement. Mais on voit qu'il y a un désert. Hein. Donc, c'est la pauvreté. Et tout ça, de toute façon, c'est une manipulation. Bien. OK. Alors, les conséquences pour nous, on va essayer de voir euh, un petit peu euh, voilà, ce qui sort, si c'est social, si c'est économique... Euh. Euh, si c'est euh, autre chose, hein, financier surtout. Éventuellement, je vais prendre les deux, les deux autres tas. Je ne peux pas tous les mettre euh, sur la table. Donc, les conséquences des trois choses que je, vais, que je vous ai dites précédemment, parce que les trois en même temps, c'est euh, <rire> plus que problématique. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est carrément euh, bah, ce qu'on appelle un fameux paradigme, c'est-à-dire un changement de monde. Il ne peut pas en être autrement. C'est impossible. C'est pour ça que la vie d'avant, la vie d'avant, c'est fini tout ça. Mais bon, ça, vous le savez. simplement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris encore. On ne peut plus revenir en arrière. Il y a des choses qu'on ne peut plus changer. C'est impossible. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a On a la spiritualité qui combat les serpents. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un éveil des consciences. Hein, qu On l'a bien vu, surtout depuis 2020, avec ces histoires de confinement. Alors, ah, vous savez que nous, on n'a pas été confinés, hein, je vous rappelle quand même. Mais euh, bon, apparemment, ça fait un déclic pour beaucoup, beaucoup de personnes qui ont dû se recentrer sur elles-mêmes. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, éveil des consciences. Ça, Je dirais que c'est une chose positive, qui pourrait d'ailleurs être la clé de notre... Euh, comment dirais-je Notre sauvetage, ouais, quelque chose comme ça. C ce serait en fait... Euh une, clé, une porte de sortie, si vous voulez. Hein Quelque chose comme ça. Je trouve pas le mot. ni de secours. Oui, bon, on va dire ça comme ça. Ah, ben voilà. Qui c'est qui est là Toujours eux. Hein. Toujours, toujours eux. Ils sont toujours à la manœuvre. C'est eux qui nous ont provoqué le conflit, le, le, le vax, l'injection. Tout ça, c'est eux. Hein. Ils veulent nous détruire. Alors, vous y croyez, vous y croyez pas. Si vous n'y croyez pas, euh, essayez quand même de vous renseigner. Parce que euh, on n'est pas tout seul. C'est sûr. Hein, on n'est pas tout seul. Et si on accepte que ces gens-là, que ces monstres-là sont sur notre planète depuis, on va dire, des siècles, hein, eh bien, il y a plein de choses que l'on comprend. Il y a plein de choses qui, pouf, qui deviennent tout à coup euh, claires. Donc, n'éliminez euh, pas forcément cette hypothèse-là, même si vous trouvez ça complètement absurde. Je vous assure qu'ils euh, sont à prendre au sérieux. Là, on a l'intelligence artificielle que je vous avais sorti dans la dernière vidéo. Donc, ça, ça va être une des conséquences, puisque je suis sur les conséquences des trois choses que je viens de vous dire. Alors, ça, ça me plaît beaucoup moins. Là, ça me plaît, évidemment, beaucoup, beaucoup moins. Vous comprendrez pourquoi. Ici, <rire> pardon. On a encore un serpent qui est sur la route avec des questions de nourriture. Mais vous voyez aussi qu'il n'y a, a rien. C'est-à-dire que sous les espèces de cloches, là, eh bien, les assiettes sont vides. Bon. Alors là, on va avoir euh, des annonces, ou alors il y a un orage, donc on va voir un petit peu. Donc, je dirais déjà qu'il y a des choses intéressantes. Un éveil de la, spiritu pardon, de la spiritualité, ceux-là qui sont toujours là, on va regarder ce qui leur arrive. L'intelligence artificielle, éventuellement contre laquelle il faudra combattre. L'esclavage, donc les contraintes, les restrictions. Hein. Les questions de nourriture, et là on va voir. Bien pas joli joli ce qui nous attend mais moi je préfère toujours vous prévenir parce que euh, c'est pas non plus pour faire peur hein. c'est simplement parce qu'il faut prendre ses précautions et je vous conseille vraiment tout ce qui est permaculture etc si vous pouvez si vous êtes en appartement si vous avez un balcon bien faites le sur votre balcon c'est pas grave les tomates tout le monde peut en faire on peut commencer par ça voilà il faut penser à des solutions alternatives. on va regarder chaque carte et puis, je pense quand même qu'on aura une porte de sortie. C'est sûr. Et elle passera certainement par la spiritualité. Hein C'est-à-dire que là, on va aller dans la tourmente, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai dit plusieurs mois, mais enfin bon. On ne peut pas exclure que cette histoire, ça dure aussi plusieurs années. On n'en sait rien. Hein. Ça va dépendre de beaucoup de choses, et notamment de, du conflit. Euh, au pire des cas, ce sera plusieurs années. Il faudra s'adapter. Au meilleur des cas, ce sera quelques mois. De toute façon, on devra en savoir plus sur l'automne, à mon avis. Alors, vous voyez on a ici la spiritualité, les galactiques, les galactiques ou éventuellement le, euh, tout ce qu'il y a dans le ciel, si vous voulez, qui est plus haut que nous. Mais moi, je, je vois un vaisseau spatial, là, avec une croissance. Pour moi, on va vraiment aller vers euh, une ouverture de conscience qui peut passer par, certainement, euh, des connexions à d'autres races, éventuellement, hein, voire des races extraterrestres. Oui, bah, certainement. certainement. Autoras, c'est les races extraterrestres, hein, ça c'est sûr. Bon. Alors ceux-là, qu'est-ce qui va leur arriver eh bien, Ils vont être détruits, je pense. Euh, alors attendez, parce que soit ils vont être détruits, soit c'est eux qui vont détruire. On va voir. Hein, parce que les dragons, c'est aussi des reptiles. On va regarder ceux-là. Si... J'avoue que je ne sais pas, là, si c'est eux qui vont être détruits ou si c'est eux qui vont nous détruire. Ça peut être les deux. Hein. Dans un premier temps, ils nous détruisent et après, ils sont détruits. Alors ici... Alors là, ça veut dire qu'on va à toute vitesse, vous voyez On va très rapidement se diriger vers tout ce qui est intelligence artificielle. Vous voyez que la, la, la personne ici, elle a, elle a des échasses. Donc c'est la question de rapidité. Ouais, ça, ça va se mettre en place. Hein. On va vers un numérique euh, euh, massif, si je peux dire. On est déjà dans une société avec le smartphone. Moi, quand je vois des gosses qui ont 6 ans, qui ont un smartphone, ça m'énerve. Mais enfin, je ne peux rien dire, hein. Hum, mais on est une génération smartphone, oui. Smartphone, Android, tout ce que vous voulez. Téléphone. Oh, bah, écoutez, hein, ouais. Bon, bof, hein Donc, esclavage et puis... Euh... Bon, contrainte. Contrainte avec sacrifice, hein, que vous dire. Ici, situation qui va être très précaire au niveau de la nourriture. Je me demande si je ne vais pas faire euh, euh, un avertissement pour cette vidéo avec « Attention, à me sensible, s'abstenir ». Mais pour moi, je, je pense vraiment que l'adage euh, « euh, prévoir, c'est gouverner ». J'y crois vraiment beaucoup. Voilà. Donc, il vaut mieux s'attendre à des choses difficiles et puis prévoir en conséquence, plutôt que de vous dire que tout va bien, madame la marquise, et puis, off, ça vous tombe dessus, vous n'avez rien. Hein on est entre gens sensés raisonnables. Et on essaie de faire euh, un petit peu euh, au mieux avec ce, que, ce, qui, ce qui arrive. Et là... Alors là, il y a des choses qui sont intéressantes. Pour l'instant, je ne peux pas encore euh, expliquer. Il y a une pêche. Donc, il y a des poissons. Mais là, c'est en relation avec des annonces. D'accord. Bon, bah écoutez, on va voir ce que c'est. Ça, c'est un peu bizarre. Alors, les choses les plus problématiques, à mon sens, sont ici. Enfin, elles sont ici, ici, ici et ici, en fait. Hein. Elles sont vraiment là. Et là, c'est un peu annexe. Donc, on va regarder ce qui va arriver à ces monstres-là qui va absolument nous mettre en esclavage, parce qu'on va en être débarrassé de ces, ces monstres-là. Ici, au niveau de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer Alors, l'intelligence artificielle, évidemment, c'est euh, la communication, mais c'est aussi euh, le pass numérique, hein, attention. Hein. C'est tout ça, hein, le fait d'être connecté. Euh, voilà. Donc, euh, qu'on ne puisse pas aller euh, sans un QR code, c'est tout ça. Hein. Et il va falloir euh, trouver des solutions par rapport à ce qu'il veut nous mettre en place. Alors, c'est toujours l'histoire de feu, hein. Donc là, ouais, alors attendez. Ici, il y a les histoires de feu, d'accord. Ah, ça, c'est un peu une espèce de, de divinité maléfique. Hein. Ouais, donc ça, c'est eux, hein. C'est eux. Ils sont vraiment dans les, dans les, éléments, du, les éléments du feu, ces, ces reptiliens-là. Le feu, la guerre, c'est ça, en fait. Vous hein, voyez C'est un peu satanique, tout ça, j'ai envie de dire. Vous hein. voyez, regardez, les petits bonhommes, là, ils adorent cette espèce de, de divinité, ici. Ouais, c'est Satan, tout ça. Hein. Et là, il euh, bah, faudra se mettre à l'abri. Voilà, on nous avertit euh, très nettement qu'il y en a qui vont euh, se faire mouiller, donc, <rire> qui vont subir les intempéries, il y en a d'autres qui ont un parapluie. Donc, on nous dit ici de nous préserver, de nous mettre à l'abri de ces gens-là. Bon, pour l'instant, je ne les vois pas être détruits. Alors, au niveau de l'intelligence artificielle, bah, c'est des choses qu'on ne pourra pas éviter, hein. C'est-à-dire que même si on essaie d'avoir un parapluie, on aura les pieds dans l'eau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même on bloque. si on bloque complètement par rapport au numérique, ça va intervenir dans notre vie, on pourra rien faire. Voilà. Et puis en plus, euh, on sera plus ou moins obligé de de l'avoir dans notre vie, si vous voulez. Vous voyez que là, le petit garçon, il a les pieds dans l'eau, il est mouillé quand même. Et puis en plus, euh, c'est absurde parce qu'il arrose la plante. C'est ridicule, mais ça veut dire que ça va être un excès. Excès. Un excès de numérique et on pourra rien y faire. Au contraire, on, à mon avis, on sera même obligé euh, d'y avoir droit quelque part. Hein. Ouais. Alors ça, c'est les maisons. C'est un petit peu notre vie au quotidien. C'est vraiment les choses que l'on connaissait qui ne seront plus les mêmes, vous hein, voyez Donc il va vraiment vraiment falloir trouver des solutions. Alors, par rapport à l'esclavage, toujours les questions de spiritualité et le danger de la fourchette. Alors, ça, c'est l'injection hein, pour moi. Vous voyez, la, la cuillère peut montrer la soupe. Hein, si je sais que beaucoup de, de personnes parlent de soupe ou de potion. Moi j'avais dit la potion aussi à un moment donné dans mes vidéos. Bon bah, on, on va toujours être menacé, notamment les personnes âgées, mais pas que. Et il y aura toujours les histoires de fourchettes là. Donc, attention. Mais la spiritualité peut nous aider. Hein, c'est une petite carte, euh, oui, je sais, c'est tout, une toute petite carte, c'est pas grand-chose, qui s'intercale entre les cartes de danger, mais elle est là quand même. Et ici, les questions de nourriture, qui, euh, qui vont être très problématiques, hein, avec de l'eau, en plus, il y a une, une amphore. Il hein. n'y a pas que la nourriture, il y a l'eau aussi. Mais ça, je vous l'avais dit déjà il y a longtemps. Ben oui, donc on risque d'être vraiment, vraiment ligueté. Et qui sait qu'on qu ressort ici l'Europe Bon, Donc, restrictions, certainement au niveau des libertés, au niveau de la nourriture, l'intelligence artificielle qui arrive, les reptiliens qui sont là. On va essayer de voir un petit peu euh, au niveau des deux extrémités. Ah ben oui, je vous avais dit hein, que ce n'était pas, pas des choses faciles. Hein. On a ici les ancêtres, nos ancêtres. Ça, c'est l'urne funéraire. Qui nous regarde, qui sont là, qui nous protègent. Certainement. enfin, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Hein. Et là, on a un arbre de Noël. Alors, c'est assez étonnant. là. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cet arbre de Noël. Est-ce que c'est éventuellement une période qu'on peut nous indiquer Parce que, regardez, il <coughs> y a des annonces, mais des annonces avec des éclairs. Ça fait penser à l'électricité, quand même, moi. Euh... Alors, ce n'est pas les galants électriques, c'est vrai, mais on a l'impression que... Ça me fait penser à un arbre de Noël. Oui, je sais bien que ce pas un sapin, mais enfin, ça m'a fait penser à ça. Il y a beaucoup de lumière. Donc, un peu un retour aux sources. Hein. Ça me fait penser aussi à ça, moi. Revenir à des choses de la nature. Donc, au niveau de l'électricité, attention aussi. Prévoyez euh, éventuellement aussi des, des solutions de, de rechange, j'ai envie de dire. Donc finalement, je vois des problèmes à plusieurs niveaux. Hein. La nourriture, c'est problématique. L'eau, l'énergie ici, les contraintes. Comment on va se dépatouiller de tout ça hein Pour moi, ça, sera pas, ça passera par le spirituel, c'est évident. Il n'y a, y a que comme ça qu'on s'en sortira. Parce qu'on a aussi... Euh, euh, des possibilités hein. Alors, on dit toujours qu'on crée notre vie c'est vrai Alors, oui à condition qu'on soit nombreux sinon c'est pas la peine et c'est bien le problème de ce qui se passe actuellement c'est que eux ils sont plus nombreux ils ont des capacités mentales qu'on y croit, qu'on y croit pas, pour moi, j'y crois. Hein. Et donc, c'est eux qui nous emprisonnent un peu dans cette histoire de monde, avec le fait que ça va mal à tous les niveaux. Euh, Dites-moi quelque chose qui aille bien dans ce monde. Moi, je n'en <rire> trouve pas. Hein. Euh, je ne veux pas vous faire la liste. Mais enfin, bon, c'est une cata, quoi. Les choses ne s'arrangent pas. Et ils sont certainement responsables. Alors, eux et tous ceux qui veulent vraiment nous mettre sous cloche, hein. c'est-à-dire qu'ils sont tous en train de penser la même chose Hein, l'intelligence numérique, euh, l'esclavage, le pass, etc. Donc forcément, comme ils sont nombreux à penser ça, eh bien ça crée leur futur. Donc nous, ce qu'il faut faire, bah, c'est faire le contre. Donc penser qu'ils n'y arriveront pas, ou, ou que du moins ils n'y arriveront pas totalement, et que on s'en sortira. Et c'est là où je suis d'accord avec les gens qui pratiquent la pensée positive, c'est-à-dire que oui, dans un premier temps. On ne pourra pas changer les choses tout de suite, donc il faut évidemment se protéger, se prémunir. Mais dans un second temps, il faut absolument penser qu'on va gagner. Hein voilà, il faut faire 50-50, j'ai envie de dire. Donc le monde que l'on tient sur euh, nos épaules, bien c'est ça. C'est un peu notre monde, c'est nous qui construisons notre monde. Vous voyez, en plus, vous avez les constellations ici. C'est Atlas, hein, le géant Atlas qui soutient le monde sur ses épaules. Mais ça veut dire aussi que c'est nous qui construisons notre monde, hein. C'est important de le comprendre, donc vous tous et vous toutes qui m'écoutez, eh bien encore une fois, il va falloir se mettre à l'abri des méchants, des mauvais, oui, mais il va falloir aussi se servir des ressources de notre esprit, c'est-à-dire penser vraiment à construire un monde meilleur pour le futur, parce que ce sera pas tout de suite, hein. c'est impossible. Mais au moins, eh bien, euh, on est quand même plusieurs milliards, hein, puisqu'on a 60% de la population, Bon, 60% fois 8 milliards, vous savez, autour de 4,7-4,8 milliards, mais on a, donc ils sont malheureusement injectés, mais on a aussi euh, à peu près 3 milliards de, de personnes euh, qui, sont aussi, euh, qui sont aussi là, et qui peuvent être importantes et qui peuvent agir au niveau de leur mental. Ce n'est pas rien. Parce que eux ils ne sont pas 3 milliards. Hein. là. Bien. Donc, on a aussi des ressources qu'il va falloir développer. Je crois que c'est ce que le jeu est en train de me dire ici. Hein? Vous aviez ici la première carte. Je la, la, la remets ici, sous vos yeux. Vous voyez, c'est le sage qui l'évite. Alors, il l'évite, donc il se met au-dessus de la problématique, et vous voyez que les serpents ne le font pas de mal. Alors, les serpents, ça peut être cela aussi. Hein. Donc, il apprend à les tenir à distance. Il y a un cercle de protection... Enfin, un cercle, excusez-moi, non, <rire> plutôt un carré. Hein. Un carré de protection, ici. Donc, il est protégé, et il domine, j'ai envie de dire, il domine les problèmes et la situation. Donc, c'est ce qu'il va falloir nous apprendre à faire. Bien. Ici, on a un oiseau-lire. Alors, pareil, hein. c'est une belle carte, hein. C'est un peu les miracles, c'est des choses que l'on découvre, que vous ne pensait pas que ça existait. Donc, retour aux sources, retour à la nature et découverte, certainement. Alors, quelle découverte? Moi, je ne peux pas trop vous dire, mais en tout cas, découverte peut-être de choses que l'on a oubliées ou que l'on ne savait pas que l'on avait. Hein OK. Donc, comment je vois les choses? On va essayer de voir un peu ici, au niveau de cet esclavage. Je crois que ça va être vraiment l'esclavage euh, euh, en relation avec le numérique, moi. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Ouais. On va la mettre ici. On va regarder ici les reptiliens. Et puis, on va regarder, nous, au niveau des solutions. Hein. Je sais que les questions de nourriture vous inquiètent. Mais encore une fois, euh, euh, on, on, peut, on peut survivre. Hein. D'abord, on n'a pas besoin d'énormément de, de choses pour manger. Euh, et puis, euh, on peut toujours faire pousser des petites choses, éventuellement, euh, se, se regrouper entre nous, hein, ce qu'on appelle la permaculture, et à, et faire des communautés, ce genre de choses. Moi, je crois beaucoup à ça. Hein. C'est un peu comme ça que je vois le futur. Et c'est là où les gens soi-disant éveillés, je dis soi-disant, parce qu'il y en a qui disent qu'ils le sont, et puis euh, ils sont toujours très égoïstes, hein, malheureusement. Mais bon, les vraies personnes les, les vraies personnes qui sont dans la compassion, dans, dans l'entraide, dans le spirituel, ce sont eux, et ce sont vous, je pense aussi, bien sûr, qui allons nous regrouper pour mettre en commun nos, euh, nos potentialités, nos, nos ressources. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Alors, on va regarder justement ici, vous voyez, on a la porte ouverte vers de la lumière. Alors, 5D, pas 5D, j'ai pas les clés, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi non plus. Mais c'est bien possible. En tout cas, si ce n'est pas la 5D, c'est en tout cas l'ouverture. Alors, on est armé, hein, vous voyez On est armé, mais on va vers la lumière. Donc, on a vraiment, vraiment une porte de sortie ici. Eux, les mauvais, là. Ah ben vous voyez, c'est la guerre, hein. C'est la guerre, mais ça me dit aussi qu'à un moment donné, la guerre s'arrêtera. Parce que vous voyez que le soldat, hop, il laisse il laisse partir l'oiseau, donc la liberté. Donc ils ne réussiront pas la destruction ici, qu'ils avaient prévu, la destruction avec le, le dragon ici. Ils n'y arriveront pas parce qu'au bout d'un moment, il y aura une trêve. Moi, je vois ça comme ça, hein ça s'arrêtera. Bien, bonne nouvelle quand même Ici, eh ben oui, c'est les bureaucrates. Hein. Alors, à eux, pour s'en débarrasser, ça va mettre du temps. Hein. C'est les bureaucrates, euh, voilà, euh, les, les, les législateurs, les politiciens euh, qui vont vraiment nous emmener vers le numérique. Ils sont là, c'est sûr. Je vous dis, on ne pourra pas l'éviter, c'est impossible. C'est impossible. Et là, alors, il y a une mouette. Alors, ça peut symboliser la liberté, mais c'est aussi les communications... Mais c'est aussi quand même la liberté. Je de réfléchir. Voilà, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait euh, éventuellement euh, sortir de ces restrictions-là. Il y a le côté spirituel, mais il y a aussi autre chose à mon avis, avec cette mouette. Et ici, vous voyez, regardez. On a aussi euh, ici la vie. La vie qui arrive toujours à détruire l'emprisonnement, les... le mur. Donc, on a vraiment, vraiment bien une porte de sortie. Et ça, demande, ça nous demande aussi de nous ancrer, nous ancrer à la Terre. Bien. Alors, concrètement, concrètement, ben on est mal parti. <rire> on est mal parti. On est parti vers un numérique à, tout, à toute berzingue hein, et vers des restrictions. Bien. Alors, on va regarder ici comment est-ce qu'on on pourrait se sortir de ces restrictions parce que ça ne me plaît pas plus qu'à vous, hein. On va mettre... Alors, j'ai plus de trois cartes qui voulaient sortir. Je vais peut-être en mettre une ici. Voilà, on va regarder ici. On a les histoires de nourriture, de famille. Et ici, on a une pièce du puzzle. On a une pièce du puzzle. Alors là, vous comprenez cette carte-là, allez-y. Hein. On a un renard et un mouton. Pour moi, euh, le renard et les moutons, euh, bof, hein, c'est pas vraiment un couple, hein. Puisque le renard aurait plutôt tendance à manger le mouton, non Ou un loup. Ouais, c'est peut-être un loup plutôt qu'un renard, ouais. Un loup et un mouton. Le puzzle. Ça fait penser au QR code, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Bon, donc ça veut dire que les loups, les moutons, ouais, c'est un loup. Hein. Les loups, les moutons, les moutons Bah vont accepter le système. Peut-être pour nourrir les familles, ça, certainement. Donc. Les histoires de, euh, de restrictions, qui, à mon avis, ça, ça peut très bien être le pass ici, sont acceptées, ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, à mon avis, pour des questions de survie par une certaine catégorie de la population. Ouais, il faut il faut le il faut s'y attendre, d'accord, on ne va pas se voiler la face surtout. Hein ne nous voilons pas la face, s'il vous plaît. Donc oui, il y aura très certainement des histoires de QR code. J'avais dit dans une vidéo que ça pourrait être accepté par une certaine catégorie de la population. Hein je, je vous en rappelais peut-être. Je pense que oui, au vu des cartes, oui. Il y en a qui vont foncer. Qui bah, Les moutons, ceux qui dorment. Donc eux, ils vont y aller. Ok. Ici, toujours les histoires d'intelligence artificielle, le fardeau, la désillusion. Et les, voilà, les lois qui vont être faites en ce sens. Donc, ça va arriver sur la guerre. Ah, on a des questions de, de gâteau. <rire> de gâteau, ouais. De succès. Donc, on réussit quelque chose. Donc, il y en a qui vont prendre leur part de, de butin, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas trop exactement comment ça va se passer. Si c'est la Russie qui gagne, je sais pas. Mais il y en a un qui va avoir la victoire, ça, c'est sûr. Bien. Donc là, on va pour reprendre les choses. Il y a une partie de la population qui va foncer vers le QR code. Hein, c'est sûr. Bien. Euh, et, et vous l'avez ici au niveau des lois, très certainement. Alors, nous qui n'en voulons pas. Comment on va faire hein, Parce que c'est ça, en fait. Hein. Je pense que nous, on est aux deux extrémités, en fait. Hein. Alors, ben, ouais. Ouais, bof. Là, j'ai des gens qui sont euh, liés avec leur attaché case. Ben, j'ai dit qu'on n'en voulait pas, mais il y a une partie de la population qui me dit que quand même, euh, on risque de ne pas pouvoir y échapper, même nous. Donc, on ne pourra peut-être pas y échapper à 100%, d'accord C'est ce qu'il me dit. Hein. Ça veut dire que même si nous, on n'en veut pas, euh, on sera obligé Dans la vie de tous les jours. On va le voir, on va le voir. Ça ne veut pas dire qu'on y adhère à 100%, mais ça veut dire que ça sera très difficile d'y échapper. Hein, c'est comme vivre sans Internet, ben bah, allez-y. Hein. Il y en a peut-être qui le font, mais euh, c'est une minorité. Hein. Alors, bah oui, l'ours de... Voilà, l'ours, l'ours blanc, l'ours qui est euh, l'arbre de Noël, donc euh, c'est lui qui va avoir les cadeaux. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc ça pourrait dire que, à mon avis, c'est lui qui va avoir le gâteau. Alors moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'il va y avoir vraiment, vraiment des histoires d'électricité. Hein, vous voyez l'arbre de Noël est illuminé, cette fois, c'est vraiment un arbre de Noël. Euh, attention aux restrictions électriques. Si vous pouvez le faire, si vous avez les moyens, pensez... Euh, alors, panneaux solaires, enfin, j'en sais rien, il y a certainement d'autres techniques que celles-ci qui ne sont pas évidentes, parce qu'elles sont assez chères. Mais euh, pensez à trouver des solutions hein. parce que eux, ils peuvent nous couper Internet ou enfin je sais pas, il y a un truc comme ça, au hein, niveau de l'électricité, ouais. Ça pourrait expliquer pourquoi il y a un retour aux sources hein, d'ailleurs. Hein. Bien bien. Finalement, il y avait une prof d'histoire qui disait qu'on pouvait pas revenir en arrière. Ben si, moi j'ai bien l'impression qu'on va pas être euh, on va pas avoir le choix. Hein, Qu'il va falloir retourner aux sources. Pour raison de force majeure, alors nous moutons, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ouais, bah ben, regardez, euh, c'est robotisé tout ça. Hein. C'est une nouvelle, un nouveau départ, une nouvelle croissance, mais c'est ça, ça, montre un abétissement de la population pour moi. C'est parce que c'est une poule, donc une poule c'est pas très intelligent quand même. Hein. Et mais là, voyez que c'est ces robots, c'est des robots. Il y a le côté, vraiment, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, le côté métallique. Hein. Donc, il y aura une nouvelle croissance, de ce point de vue-là. Donc, c'est l'intelligence artificielle. C'est euh, un peu comme le, le film dont je, que je parle tout le temps, dont je parle tout le temps, hein, voilà. Euh. Enfin, il y en a plusieurs, hein. il y a « Qu'est-il arrivé à Monday ?» à lundi, « What happened to Monday ?» Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a « Matrix » aussi, euh, il y a, euh, pff, je ne sais pas moi, il y avait un film que j'avais vu, ça s'appelait comment ?« euh, Divergent », je crois, c'était... C'était pareil, hein, c'était des gens qui avaient un implant dans le cerveau. Bon, bah ben, ouais, enfin, il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a plein, plein de films de science-fiction qui en parlent. Donc, pour moi, abêtissement de la population et euh, robotisation. Ouais, je sais, ça ne va pas vous plaire ce que je suis en train de vous dire. Bon. Mais c'est une catégorie de la population. On est d'accord, hein Nous, à mon avis, il y aura une partie, on sera obligé d'y passer, mais peut-être pas tout quand même. On va regarder un peu... Ouais, ben, il va falloir qu'on se regroupe hein, voyez parmi la tempête il va vraiment falloir qu'on garde un petit un petit bout un petit bout pour ne pas être englouti voilà brandir haut et fort nous on est des résistants on veut pas de ça et manifester euh, notre désaccord, et puis surtout euh, être entre nous. Alors bon, vous allez dire, ils sont coincés. Oui, mais c'est métaphorique tout ça. Ça veut dire qu'on pourrait garder éventuellement un petit bout de nos libertés, mais à condition de se regrouper. Moi, c'est comme ça, je le vois. Alors comment ça va finir Alors là, je m'avance be peut-être beaucoup, beaucoup, hein, d'accord Je vais pas parlé des conséquences financières, mais elles sont en fait euh, quelque part cachées, hein elles sont dedans. C'est que on va vers un système digital. Je préfère vous le dire. Moi, je l'ai vu en astrologie. C'est, Ça va se faire. On n'aura pas le choix parce qu'ils ont ils ont imprimé tellement de monnaie. J'ai l'ange qui te casse la figure. Il est là. Je vous le montre. On a imprimé tellement de monnaie que la monnaie ne vaut plus rien. Donc, ils seront obligés de de, de, de, de, de numériser, si vous voulez. La Chine a déjà commencé. L'Europe va suivre. Il y aura d'euros numériques. Point. Il n'y a pas de discussion. On ne peut pas changer ça. Donc il faut l'accepter, il faut s'y attendre, et bien sûr, il faut mettre à l'abri les sous, si vous en avez encore, je préfère vous prévenir. Hein. Donc débrouillez-vous, euh, voyez avec les conseillers financiers, où j'en sais rien, je peux pas vous donner évidemment des conseillers de sujet. Éventuellement, investissez là où vous pouvez pas perdre de valeur, mais ça va se casser la figure au niveau financier. Alors nous, on va rester sur nous, hein. voyez, regardez. Nous, on est, euh, on est dans la nature, on a des petites ailes. Et il va falloir vraiment qu'on se mette à l'abri des monstres, là. Mais on devrait y arriver, hein. Alors ça, c'est amusant, je l'avais déjà sorti dans le tirage précédent. J'avais dit que c'était les squelettes hein, qui étaient sous la terre. Et il y a une fusée qui décolle, là, éventuellement. Je me demande si on ne va pas changer de terre, nous. On pourrait se demander, hein. Ouais. Parce que la terre, elle, elle, elle, est tellement, elle a tellement souffert aussi. Ouais. Ça, c'est une carte qui est assez bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez. J'avais parlé des, des choses qui étaient cachées sous la terre qui pourraient mettre le feu aux poutres. Mais pour moi, c'est euh, peut-être même plus loin. C'est le feu, la terre, ici, et qui va nous forcer à, à déménager quelque part, à, à partir. Mais c'est encore caché, c'est pas tout de suite. Hein. Puis il y a des fusées dans le ciel en plus. Je suis en train de regarder. Ouais. C'est comme, comme si c'était la maison, était une fusée quelque part. On, on va passer, moi, je, je, je pense avec cette carte-là, c'est qu'on va passer dans la 5D. J'en suis persuadée. Il hein. y a quelque chose qui va se mettre en place là. Alors, soit c'est la 5D, si on y croit, soit c'est vraiment un changement de monde. Et ça, c'est pour notre futur. On hein. va regarder le futur, futur. Je peux avoir une belle carte pour nous. Ouais, parce qu'il n'y aura plus rien, regardez. Ça va devenir le désert. Hein, donc, il faudra qu'on parte. On n'aura pas le choix. Alors, ce pas forcément une belle carte, ça, par contre. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un peu plus d'informations Ouais. Le monde va devenir vraiment de plus en plus matérialiste. Hein. Bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné. Hein. Mais euh, ils n'ont pas perdu non plus, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y, y a une partie que l'on ne pourra vraiment pas éviter. Il faudra faire avec. Ouais. Euh, et les reptiliens, qu'est-ce qu'ils vont devenir Ouais. La souffrance du monde, la, la souffrance des peuples. Hein, C'est toujours pareil. Hein. J'ai la souffrance des peuples moi. J'ai pas la, la, la réponse par rapport aux reptiliens. Je sais pas ce qu'ils vont devenir. Ils sont partout. Ils sont là. Et Ils sont attirés par notre vitalité, par notre flamme, par notre luminosité. J'ai pas la réponse. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont devenir. Normalement, ils devraient être virés, c'est cela. Mais je me demande vraiment si les fameux galactiques, l'alliance et tout, s'ils sont assez puissants contre eux. J'ai un doute. Hein. Peut-être qu'ils ne peuvent pas vraiment les, euh, comment dire, s'opposer à eux, parce qu'ils sont trop forts. Et peut-être que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous aider nous. Pas, et ça, ce n'est pas impossible du tout. Il ne faut pas oublier qu'on a encore une fois euh, plus de 60% de la population euh, qui va être mangée, hein, c'est-à-dire qui, qui a perdu euh, une partie de son humanité, vous le savez bien. On va pas revenir le dessus dessus. Hein. Donc euh, l'Alliance n'a rien pu faire. S'ils avaient vraiment été puissants, ils auraient évité. Ils n'ont pas pu. Ils ne l'ont pas fait. Hein. Vous êtes d'accord. Il faut l'accepter. Donc, nous... Je pense que ce qui nous attend, c'est ça. Mais pas tout de suite. On va voir, c'est au niveau du temps. Je ne sais pas si on veut le jeu de la voir. Non, je n'aurai pas le temps d avec ce jeu-là. Par contre, ce qu'il me dit, c'est que... Vous voyez, ici, il y a vraiment des choses qui vont être détruites. Hein, donc, c'est la fin de notre monde. Mais en même temps... Euh, avec la, la coiffe, ici, c'est les questions un peu pareilles de... Euh, ouais c'est ça, on détruit un, un ancien monde, mais à mon avis on va aussi vers des choses nouvelles. Ouais, il faut détruire, voyez les mauvais, les, les fantômes là qui s'en vont, les les, les, les, le négatif, les, les mauvaises énergies. Il faut détruire tout ça pour nous protéger et il faut avoir une certaine aussi euh, euh, sagesse, hein, je dirais. Donc nous protéger de tout ce qui est occulte, de tout ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut avoir une carte d'espoir, enfin Il peut y en avoir une dans ce jeu, quand même. de squelettes qui, qui sortent du placard. Ouais. Ouais, bon, ça, ça veut dire que de toute façon, on va en apprendre de plus en plus. Hein. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus on va avoir des révélations. Les squelettes qui sortent du placard. Donc, ça, c'est bien pour nous. Et on va. Voilà. Regardez la mamie, là. On va trouver des solutions de débrouillardise. Regardez la moto, là. Euh, je ne sais pas ce exactement ce que c'est. En tout cas, il y a des roues, euh, il y a un moteur, il y a des espèces de, de je ne sais pas quoi. Enfin de, de, c'est un truc qui a été bidouillé, ça. Hein. Donc, on va trouver des solutions grâce à notre débrouillardise, euh, à notre inventivité. Euh, voilà, on a des solutions. C'est ce que je me dis. Donc, voilà. Donc J'espère avoir apporté quelques réponses. Alors, pas toutes, évidemment. Je sais pas trop ce qui va se passer au niveau de l'Europe, s'il va y avoir un éclatement, etc., etc. Mais ce que je vois, moi, c'est vraiment ça. Et ça, c'est sorti tout de suite. Hein. L'intelligence artificielle qui va entrer de plus en plus dans notre vie. Et pour résister, eh bien, euh, puis il y a la l'ours qui gagne. Hein. Pour résister, eh bien, il va falloir euh, être solidaire, se regrouper. Alors, est-ce qu'on arrivera à éviter l'esclavage c'est toute la question. Hein. Moi, c'est vraiment ce qui me tracasse. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de la population qui va accepter ça. Mais l'autre catégorie, comment on va faire C'est ça qui me tracasse un peu. Je n'ai pas envie d'être harcelée. Ah ben, on va avoir de l'aide. À mon avis, on va, on va avoir de l'aide. Ça, c'est pour moi, c'est les galactiques. Hein. Hein, c'est des gens super, super intelligents. On va avoir de l'aide à ce niveau-là, je pense. Il n'y a que comme ça. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez de la vidéo si... Euh, si ça vous a intéressé, en tout cas, il faut garder espoir. Mais il y a des choses, encore une fois, qu'on ne pourra pas éviter. Donc ne croyez pas trop euh, les gens qui vous disent que tout va bien aller, euh, etc. Euh, je sais qu'on va avoir un tournant sur euh, l'été-automne, alors peut-être plutôt l'automne, que notre vie va changer, et, et que c'est maintenant, vraiment, maintenant, maintenant, qu'il faut euh, chercher des solutions, euh, parce que euh, il y aura des restrictions, oui, c'est sûr. Et ils peuvent nous tenir par le biais de l'intelligence artificielle et du QR code. Voilà. Bien, je vous fais la bise et puis ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.